Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un resto sympa sur la plage de Lamai, qui s'appelle le Bamboo Restaurant, directement sur la plage. C'est parti Je vous propose d'abord une petite visite de l'établissement et de son environnement. Après avoir descendu quelques marches, vous avez de part et d'autre deux salles couvertes avec du mobilier en bambou, ce qui donne le nom à cet établissement bien sûr. J'ai filmé ceci pendant les vacances de Noël, ce qui explique un peu plus de public. Ensuite, on descend quelques marches supplémentaires et on arrive directement sur la plage. Quelques tables sont également proposées de part et d'autre, ainsi que des transats. Je rappelle que ma vidéo n'est pas sponsorisée. Et voici la plage de Maille avec une mer un petit peu agitée ce jour-là. Comme vous le voyez, on est loin d'avoir retrouvé la fréquentation touristique des années précédentes. Un peu de vagues ce jour-là, mais un beau ciel bleu, bien lumineux. Et une plage qui est vraiment très large à cet endroit. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de reportage et si vous avez envie que je publie d'autres restaurants, d'autres petites adresses comme celle-ci. Je programme également de réaliser des vidéos sur des endroits que j'aime bien. C'est là où j'amène mes amis, ma famille lorsqu'ils viennent me visiter. Allez. Voilà des petits détails de décoration que vous pouvez acheter directement sur la plage réalisée en noix de coco pour la plupart. Voilà, on me livre une tom yam goon. Kaponka! Alors, Tomyangun, c'est une des soupes très, très, très connues en Thaïlande. Elle est faite à base de tamarin. des. Alors, Kung, c'est des... des gambas, crevettes. Également de la citronnelle. Il euh, y a également des champignons. tomates, coriandre, piment et bien d'autres. Voilà, et j'ai oublié le dernier ingrédient c'est du galangal. Le galangal est une racine un peu comme du gingembre. Un rhizome très très savoureux. Alors on n'est pas obligé de le manger. Dans certains restaurants un peu plus chic, ils vous l'enlèvent. Mais quand on mange dans des restaurants un peu plus populaires, il est assez. Il ne faut pas hésiter à, à essayer de croquer pour avoir un peu de, de la saveur. Mais généralement, nous on l'enlève. Et la feuille que vous voyez, verte, un peu, un peu dure, ça s'appelle kaffir lime. Oui. C'est un petit peu l'équivalent du laurier chez nous. Bien sûr, un petit peu de piment. Et des... Alors là, c'est des petites crevettes. elles ne sont pas très grosses. Et j'ai ajouté un petit peu de riz parce que... Ça permet de manger épicé. Voilà, je crois que c'est à peu près tout dans les, dans les ingrédients principaux. Je mettrai un lien vers la recette dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était Emma en direct de Costa Nuit. Après une petite rando, ça fait du bien d'aller profiter du bord de mer. Mon objectif est aussi de vous faire découvrir des petits endroits secrets. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures des nouvelles dégustations. Je vous dis à bientôt. Bye bye.